qui travailler pour Dieu. Regardez ce que le pasteur a fait. Parce que tu vois que nous venons ici, ils travaillent pour nous et nous s'amuser avec le travail qu'il fait. C'est ce que nous envoie à ne pas persévérer. Ce matin, je suis en train de vous dire que Dieu avait des merveilles à travers. Je remercie Dieu d'abord et je prie encore Dieu pour eux afin qu'ils puissent encore approfondir. Je ne suis pas le seul, mais ils continuent. Parce qu'il les a appris et ils sont en train de faire le travail. Ils ne tiennent pas compte de ce que font les hommes. Les hommes mais ils sont en de les Et ils vont encore grandir spirituellement. Amen. Parce que, et ils le font parce que Dieu les a appris. Amen. Ce matin, je vous dis encore merci, quand je suis venu ici, il fait, je touche ce que qui pleures, papa, je fais ça, plus que moi. mais le monsieur est pris, j'aime. Moi, au lieu de l'ambouranger, non, je suis toujours là. Et là, j'étais frappé une fois, il était tombé dans la route. Il m'a rappelé à Il a continué à aller sur la fois. Il m'a pas laissé. D'arrêter de boire et à la suite, je prie encore pour mon travail. Je vous dis que ça fait trois jours. On vient de signer un contrat. Dieu est déterminé. Je suis tellement ému pour la pensée même ce matin. Mais tu as vraiment le contrat. Mais les gens, de le prêtre, ils s'en vont en soutien. de portation. Et c'était Dieu qui est en train de voir si, avec le travail que le pasteur et sa femme ont fait si je suis je le ou si je ne suis pas le connaisseur, mais en me donnant ces français, on a donné le et je n'ai pas oublié ces français. Non, il faut dire l'arrêté. Dieu, il a fait, il dit, bon, toi, avec ton égoïste, le futur est une crise. Je suis égoïste. Mais gens prie pour toi. Je vais te donner un bon frère. Comme tu reconnais que tu es égoïste, je vais te donner un bon frère. Mais, répondez, c'est que toi-même tu es un Et puis, fais-le. En fait, je ne peux te lire.